Festival de Cannes. Sa montée des marches, la croisette pleine de monde. Des personnages excentriques tous les 10 mètres. Les yachts, des fêtes, des fêtes sur les yachts. Des personnages célèbres devant les palaces. Qu'est-ce que j'aime cette ambiance! Ça, c'est mes amis, mes sœurs. La grande blonde, c'est Serena. On la surnomme Snow Cat. elle n'a dieu que pour soleil notre blonde. On surnomme Ladycat, une petite chatte dit, mais qu'il ne faut pas prendre à recours folle. Et la brune, Gina, ma préférée, c'est Darkycat. Elle brise le cœur des hommes et leur casse le bras juste pour le plaisir de les Et lui, c'est celui qui m'a tuée. Et maintenant, il va s'en prendre à mes sœurs.